Alors bonjour, je vais vous parler de Wida Saint-Denis qui est un texte qui parle des troupes coloniales engagées aux côtés de la France en 39-45 et qui suit le parcours de deux personnages principaux, deux jeunes femmes qui euh, s'appellent Melika et Luce. Melika, euh, c'est une jeune femme française qui vit à Saint-Denis et qui est d'origine béninoise, qui ne connaît pas tellement euh, son histoire euh, familiale et qui découvre un jour que son grand-père était euh, engagé aux côtés de la France euh, en 39 et qu'il a quitté le Bénin pour aller se battre en France qu'il a été prisonnier de guerre en 40 à la débâcle et qu'il euh, s'est évadé du de prisonnier, qu'il a rejoint la résistance, les maquis et qu'ensuite il a été euh, rapatrié avec pas mal d'anciens euh, et de prisonniers de guerre en 44 et que là il est arrivé euh, à Thiaroy dans la banlieue de Dakar où ils ont été mis en camp de transit en attente d'être rapatriés chez eux. Et là, c'est un épisode les plus sanglants de l'histoire de France, puisque les tirailleurs qui n'ont pas reçu l'intégralité de leur, de leur soldes, de leur prime de captivité et de démobilisation, euh, lorsqu'ils réclament leur dû, sont fusillés, euh, massacrés par l'armée française. Donc le personnage découvre toute cette histoire-là. Et la deuxième jeune femme, c'est Luce, qui, elle, a envie d'enquêter sur l'histoire de Brazzaville, capitale de la France libre, et qui voyage au Congo, et là-bas, découvre toute une partie de l'histoire de France qu'elle connaissait pas, en rencontrant d'anciens combattants congolais, et aussi découvre que sa famille n'est pas si dépourvue de rapport avec cette histoire de la guerre et des tirailleurs. Donc les deux histoires évidemment se rejoignent, mais je ne vous en dis pas plus. Et je vous invite à venir découvrir la pièce en mai prochain au TGP. Et on a hâte, avec toute l'équipe de la compagnie EIA, de vous, de vous rencontrer et de vous accueillir pour ce spectacle. A très bientôt